Vous connaissez sans doute le petit village de Medjugorje. C'est un petit village qui, depuis les années 80, plus précisément en 1981, où la Sainte Vierge Marie, qui la gauche pas, où la reine de la paix apparaît à des enfants. De nos jours, elle apparaît toujours et les voyants sont devenus grands. Ils ont maintenant la cinquantaine. Marie a un plan. Elle a commencé ses apparitions à Fatima et continue à Medjugorje. Son grand plan, c'est la bataille contre le mal. La victoire est déjà acquise, tout est une question de temps. Plus on va se convertir et prier, plus son cœur immaculé triomphera rapidement. À Medjugorje, les grâces pleuvent. Même si l'on n'a pas été, on peut voir sur Internet les guérisons, les grâces, les conversions, les miracles, et notamment les photos miraculeuses. J'ai pu en trouver sur Internet et je vous les présente aujourd'hui. Ces photos ne sont pas une preuve, mais il est toujours intéressant de regarder ces petits miracles. Cela peut vous aider dans votre vie spirituelle. Et un jour, vous aurez peut-être l'envie de faire un petit pèlerinage à l'eau du Gordier et ainsi recevoir des grâces. Ou alors, Faire une vraie conversion pour changer le monde et la France de manière efficace. Marie a besoin d'apôtres. Ce qui est vraiment sympa, c'est que tout le monde peut devenir apôtre de la route, apôtre de Marie, et ainsi monter dans le bateau de la victoire. Devenir apôtre, c'est suivre les messages de marie mis du corps et de les appliquer dans votre vie. Ce chemin vers la sainteté ordinaire n'est pas facile, ça saigne mais vous participez à l'évangélisation de la France, l'évangélisation du monde et vous précipitez le monde dans une pentecôte d'amour … alors faites le bon choix …